La politique, c'est important et c'est quelque chose qui doit être porté par tout le monde et qui doit être porté par toute la population. Et euh, j'ai envie de vous dire qu'en fait, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est de la politique. Bien sûr. On fait de la politique. C'est ce qu'on défend. Et le combat, effectivement, quand on en parle, c'est que même pas un an, et non, euh, non, non, non, ce ne sont pas sur des affiches. Pas En tout cas, pas pour, euh, pas pour maintenant. Là, on, ce qu'on fait, on est sur le terrain et euh, c'est... Politiquement, c'est assez fort et c'est tout le monde qu'on va ramener avec nous d'abord. Je pense que, on ne va pas se voiler la face, euh, les, les premières victimes de la répression sociale et des violences policières sont majoritairement euh, ceux qui vivent les quartiers populaires et les milieux ruraux. Et la majorité des candidats, malheureusement, on n'a affaire qu'à des professionnels de la politique, donc des gens qui sont... Euh, euh, Devenus, puisque certains qui effectivement euh, étaient réellement dans la représentativité, mais une majorité de ces gens-là se retrouvent euh, aujourd'hui très loin de certaines réalités que nous pouvons subir à différents niveaux, voilà, de, que ce soit le lieu où on habite, euh, on peut parler aussi des origines. À ça, à préciser euh, un point très important nos histoires. Effectivement, il y a une histoire commune, mais il y a des histoires en particulier qui, aujourd'hui, euh, font grincer des dents une partie de l'élite euh, de notre pays. Et si demain, l'un des membres de la famille Traoré décide de faire de la politique, ça se fera, mais je pense que là, les, la famille est, est vachement prise par euh, ce qu'elle est en train de subir euh, actuellement. Et à ça, préciser, je pense que c'est tous ensemble que nous devons... Euh, Mener ce combat-là. Dans le livre, vous allez découvrir aussi l'histoire de plusieurs euh, victimes euh, policières qu'il y a eu, qu'on a pu rencontrer euh, durant ces huit mois, ou à travers, pourquoi on raconte aussi ces histoires-là, c'est que vous puissiez comprendre la manipulation qui est mise en place depuis toutes ces années-là, depuis plus de 30 ans-là, jusqu'à Adama et jusqu après Adama. Et aussi, euh, euh, Adama a subi cette technique euh, d'immobilisation mortelle qui emmène à plus de 90% des cas à la mort euh, mon frère en a fait les frais, d'autres personnes en ont fait les frais, d'autres personnes en sont mortes. Et aujourd'hui, avec des familles, d'autres familles de victimes, nous allons nous battre pour qu'elles soient aussi interdite en France. Elle est interdite dans des pays limitrophes, elle est interdite aux États-Unis. Il faut qu'elle soit interdite ici. Il faut, que, il faut que ça fasse partie de nos combats, de nos combats de nous tous, que ces techniques d'immobilisation, ce plaquage ventral dont Adama a subi et on est mort, en tout cas ce 19 juillet, soient interdites dans, dans, dans toute la France. Et euh, pour finir aussi, nous avons créé une association qui s'appelle Adama euh, depuis le mois d'octobre. Nous allons faire le lancement au mois de septembre. Il faut savoir qu'au-delà de la justice, au-delà du combat, parce que nous aurons justice et quand on aura cette justice-là, bah, on ne tombe pas la page. Il faut que le nom Adama puisse porter, euh, soit porteur d'espoir, que le nom soit porteur de beaux projets, que le nom d'Adama vive à travers d'autres personnes sur de belles actions et comme on le dit depuis le début nous arrivons sur les un an et au mois de juillet, nous allons communiquer sur la date très prochainement dans les jours qui arrivent, sur la date d'anniversaire euh, qui est le 19 juillet pour Adama, où nous allons euh, le, le faire une commémoration sur Beaumont sur Boenval, sur le terrain pour toutes les personnes qui sont déjà venues, qui connaissent le terrain de Boenval où on fera quelque chose, toutes les informations seront données sur tous les réseaux sociaux et on espère que, euh, toutes les, que vous serez présents que tout le monde sera présent, qu'il y aura un grand monde, en tout cas ce jour-là, qu'on puisse en tout cas euh, partager ce moment avec vous. En tout cas, on vous remercie beaucoup en espérant que l'être Adama euh, vous fera comprendre pourquoi on se bat, pourquoi ce combat et pourquoi aujourd'hui on est là. Merci.